Salut mes beautés, j'espère que vous allez bien. Donc vous savez toutes que ces derniers temps je suis un petit peu absente sur les réseaux sociaux suite à la fatigue, le manque de sommeil, etc. avec l'arrivée de bébé. J'avais vraiment besoin d'établir une nouvelle routine pour mon visage euh, pour, histoire de me rafraîchir et c'est quelque chose que je fais une à deux fois par semaine. Donc je vais partager ça avec vous dans cette vidéo. Euh, je commence euh, par euh, me démaquiller généralement avec de l'huile d'amande douce, donc c'est quelque chose que vous connaissez, que je vous ai déjà montré dans ma routine quotidienne et j'utilise ce torchon là une petite serviette en fibre que j'ai acheté à Primark pour euh, franchement ça coûte pas du tout cher et je trouve que c'est la meilleure façon pour se démaquiller je passe maintenant euh, à mon visage je vais le laver avec euh, ce... ce... Ce gel lavant de chez The Body Shop dont je n'arrête pas de vous en parler. Euh, plusieurs filles m'ont dit que voilà, c'est quelque chose que j'ai reçu gratuitement, donc non, c'est quelque chose que j'ai acheté. Euh, je lave mon visage avec ce produit depuis euh, pff, plus d'un de, an, voire deux ans. Et euh, récemment j'ai utilisé cette. j'ai testé cette brosse de chez euh, Foreo et que j'adore et que je vous, je vous recommande toutes. Donc voilà, je lave mon visage. Je le sèche, je rince et je sèche, puis euh, je passe à la prochaine étape. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais euh, venir euh, ouvrir les pores de ma peau de cette manière-là. J'utilise cet appareil que j'ai acheté sur Amazon, euh, c'était marqué euh, Good Sky si je ne me trompe pas. Et je mets un petit peu d'eau, voilà, c'est chaud, il ne faut pas trop approcher non plus. Donc voilà, une fois euh, mes pores bien ouverts, je viens appliquer ce gommage aussi de chez The Body Shop de la même gamme Tea Tree. Parfois j'utilise des gommages faits maison et parfois, euh, voilà, j'applique un gommage que, que j'ai acheté. Tout simplement parce que j'ai pas assez de temps. Mais si vous voulez voir des gommages faits maison, euh, faites-moi signe en commentaire, je serai ravie de vous faire une vidéo spéciale gommage maison. Donc une fois avoir gommé mon visage, exfolier mon visage, donc euh, je viens utiliser cette, ce petit appareil de la même marque de, que, que, le, que le, le, le bain à vapeur que, que j'ai appliqué tout à l'heure. Donc c'est un appareil qui enlève les points noirs. Il contient plusieurs embouts, etc. Euh, plusieurs vitesses, il est vraiment super efficace. Donc si vous voulez une revue complète, euh, dites-le moi en commentaire. Et après ça, euh, je viens appliquer ce masque de chez The Body Shop euh, qui est à base de charbon. Franchement, il est super... Euh, ça purifie la peau et euh, ça ça tire la peau je, je sens vraiment que voilà j'ai resserré les pores après euh, après avoir nettoyé mon visage et je, je trouve vraiment super je l'avais testé en, euh, en petit format et après j'ai pas hésité à, à me le procurer en grand format parce que je trouve qu'il est topissime euh, voilà une fois séché euh, je viens nettoyer mon visage je rince bien ou j'essuie bien avec euh, la, la serviette euh, en fibre, Puis, je viens euh, utiliser euh, un tonique, voilà, une, lotion, une lotion tonifiante de chez The Body Shop euh, pour être sûr qu'il ne reste plus de résidus, de, de masque ou de quoi que ce soit. Euh, après, pour hydrater mon visage, au quotidien, j'utilise des crèmes ou bien de l'huile. Mais une fois par semaine, j'aime bien utiliser ces masques-là. Euh, que j'avais découvert quand j'étais à Taïwan, mais euh, que j'ai continué à acheter sur le net. Je sais qu'il existe aussi chez Sephora, mais moi je les prends sur AliExpress et ils coûtent vachement moins cher et ils sont aussi efficaces. Donc euh, voilà, pour moi c'est un must-have, une fois par semaine à la rigueur, deux fois par semaine aussi. Donc je les applique, je laisse euh, 10 à 15 minutes, après j'enlève. Et puis pour finir, euh, je viens mettre euh, de l'eau dans, dans ce petit appareil euh, qui va en fait euh, dégager une, une vapeur qui est assez fraîche, euh, on va dire froide limite, pour rafraîchir mon visage après tous ces soins que j'ai fait, que j'ai appliqués. et je trouve ça vraiment très apaisant. C'est vraiment une routine que, que j'ai adoptée récemment et que je compte euh, encore continuer à, à adopter ces, ces, ces appareils, et ces produits, ces petits gadgets. Donc si vous voulez une revue complète sur les gadgets, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Puis au final, je n'oublie pas aussi d'hydrater mes lèvres avec euh, cette petite nouveauté de chez The Body Shop euh, qui est légèrement colorée. Voilà. Ma routine est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt.